Bonjour à tous suis à la tour de la République à Pau. Je euh, suis le d'Asias, directeur du congrès permanent de la langue chitane, qui est le Rousse de Parcouille toute l'équipe qui a participé à la construction des boots, la synthèse de la langue qui va me présenter à euh, Tout le monde qui voudrait euh, excuser, euh, pour qu'il y ait prévu à l'origine, il y a une prédation publique, il y a gestion de la langue, des interprètes, mais il y a de la, de la de ce qu'on ne peut pas sanitaire, et donc on une un début d'improvisé des solutions techniques de vos collègues de l'Octelé, et donc on comprenne la liste de la langue à l'entour. D'où Frances euh, bonjour et merci à tous euh, d'être présents aujourd'hui. Je suis Benoît D'Azias, le directeur du congrès permanent de la langue occitane, et euh, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Euh, à tour de la République, à Pau, euh, pour euh, ce lancement officiel de la synthèse vocale en Occitan, qu'on appelait Roots, en présence des, des principaux euh, participants, enfin pas tous, mais en tout cas des, des gens qui ont été extrêmement actifs euh, sur ce projet, qui est une grande première, euh, puisque c'est quand même deux ans de travail, euh, qui dote l'Occitan d'une technologie euh, que, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui est la synthèse vocale. Alors, la synthèse vocale, pour, euh, vous connaissez tous a priori, même si vous n'êtes pas forcément quelque chose derrière ce nom, c'est la technologie qui fait que la machine euh, lit le texte, c'est-à-dire transforme le texte en voix et qui est une technologie qu'on rencontre dans les applications très grand public euh, telles que le GPS ou même la, euh, les annonces des transports publics ou également les répondeurs automatiques et, et puis également sur des logiciels par exemple pour les gens en situation de handicap, par exemple les malvoyants ou les aveugles utilisent énormément ces, ces technologies. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas en Occitan et de façon générale, on sait bien que euh, le numérique est un enjeu fondamental pour les langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et plus particulièrement pour les langues minorisées, qui euh, doivent nécessairement être présents dans un domaine qui est de plus en plus euh, prégnant dans nos vies quotidiennes et euh, qui constitue un enjeu fondamental pour l'avenir de ces langues. Et le Congrès a engagé avec ses partenaires donc un programme ambitieux pour essayer, de, en tout cas pour rattraper le retard euh, dans ce domaine, et nous essayons de le faire par des réalisations concrètes comme, comme aujourd'hui. Et, et donc voilà, donc on va vous présenter ça aujourd'hui dans des conditions donc, de streaming. Alors on s'excuse parce qu'il était prévu de diffuser en direct cette présentation sur YouTube. Euh, malheureusement pour des raisons techniques, ce n'est pas possible. Donc on, on vous invite à venir sur Facebook. Euh, du coup, ben, l'avantage c'est que vous pourrez poser des questions si vous en avez et nous vous répondrons à la fin, peut-être pas à toutes, mais en tout cas on essaiera, on essaiera d'apporter de, de, des éclaircissements sur les questions que vous pourrez vous poser. Euh, voilà, alors euh, je ne vais pas très, très loin dans mes propos introductifs, mais je suis quand même obligé quand même de rappeler un petit peu le contexte de la, de la création de cette synthèse vocale. Rappeler que c'est, pour ceux qui ne savent pas, que c'est fait dans le cadre d'un projet transfrontalier euh, soutenu par le POCTEFA, donc c'est du Fonds FEDER qui soutient la coopération transfrontalière entre la France, l'Espagne et l'Andorre, que euh, c'est porté par un réseau d'acteurs, euh, d'institutions, d'académies, d'universités qui se sont réunis pour porter pendant trois ans un programme ambitieux de développement de technologies pour trois langues des Pyrénées, à savoir l'Aragonais, le Basque et l'Occitan. Et nous vous présentons aujourd'hui un des développements qui a été fait dans le cadre de ce, de ce projet, mais ce n'est pas le seul, avec notre partenaire Basque et Louillard, qui est donc la, la, la synthèse vocale. Voilà. Euh, aujourd'hui, nous vous présentons une première version de cette synthèse vocale, c'est à dire une plateforme en ligne qui vous permettra déjà de l'utiliser et de la découvrir. Une deuxième version sera prévue au mois de juin, euh, où il y aura là pour le coup des services, des applications grand public, qu'on vous dévoilera à ce moment-là et qui, euh, qui vous seront, je pense, euh, fort utiles, en tout cas pour ceux qui utilisent la langue. Hum, je veux dire également que Boots euh, a été réalisé euh, selon des dernières technologies, euh, et à savoir donc l'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux, c'est des choses qu'on ne pensait pas, forcément accessible pour une langue comme Occitan il y a encore quelques temps mais nous avons réussi parce que nous avons pu développer les ressources pour cela et que nous étions accompagnés par des experts à la matière qui nous ont permis de, de mener à bien ce projet alors donc là l'exercice pendant à peu près une petite heure avec les, les collègues que je vais vous présenter ça va être un petit peu d'ouvrir le capot on va vous montrer un petit peu comment c'est construit cette synthèse vocale, comment elle fonctionne et quelles vont qu qu en être les applications concrètes pour vous quand vous l'utiliserez donc je, vais pas, je passerai la parole, donc du coup je vais présenter les, les, les, les partenaires du, du projet, en tout cas les personnes qui, qui ont participé. Donc en premier lieu, Yoshu euh, Astiria, il est directeur de projet des Fondation Basque, euh, basée à Auchurville. Et je suis très content de, de, de présenter ce projet avec lui, qui est un peu une consécration, d'une collaboration depuis maintenant euh, 7-8 ans à peu près, qu'on travaille ensemble sur différents projets. Et ça c'est quand même, je sais pas, un beau bébé qu'on porte ensemble, et on est, parce qu'il est très heureux aussi d'être là pour le présenter avec nous. Michael Barrette, qui est on va dire, la cheville ouvrière de ce projet, qui a été le, le, la personne qui a énormément travaillé sur le traitement des corpus et sur la logistique et toute l'organisation, il expliquera tout ça en détail, qui travaille au Congrès. Et bien sûr, Auré Seguier, qui est euh, donc, la responsable du dé départemental, qui a été bien sûr euh, fondamentale sur, sur ce projet, et c'est euh, vrai pas pu le faire non plus. Voilà, donc je leur donnerai la parole. Avant de repasser la parole, juste euh, préciser une chose c'est que le, enfin, deux, trois choses. D'abord, le, que le, le, le projet a été salué et reconnu euh, d'un point de vue international euh, pour sa méthodologie et sa rigueur scientifique par un congrès qui s'appelle ELREC, qui est un des congrès de référence dans le domaine du TAL, c'est-à-dire le domaine du trait des technologies de la langue. Donc, ça, ça a été pour nous quand même une vraie reconnaissance sur, le, sur la réalisation et sur l'évaluation de cette synthèse vocale. Et euh, je voulais aussi quand même remercier euh, tous les participants, puisqu'on est quatre là aujourd'hui, mais il faut savoir que près de 40 personnes ont travaillé sur ce projet pendant deux ans. Et euh, en premier lieu, remercier euh, les donneurs de voix, euh, que sont Domaine de Corona pour la voix Gascogne et Clamène Salette pour la voix Langlocienne. Euh, remercier bien sûr tous les techniciens euh, ici présents, mais ceux qui ne sont pas là, je pense également à Igor Letouria euh, et euh, Ander Corral. Euh, des Louillards qui ont participé à ce projet, et aussi euh, Xavier Serrasola, je n'oublie pas. Euh, également remercier euh, les scientifiques qui nous ont accompagnés sur ce projet, parce que c'était quand même indispensable, et Philippe Boula de Mareuil du laboratoire LIMSI, ainsi que Nicolas Quint du Lacan nous ont particulièrement accompagnés, ont été extrêmement réactifs à nos demandes. Remercier également les testeurs, euh, puisque une fois la synthèse créée, nous avons euh, mobilisé une équipe de testeurs qui ont bien voulu passer du temps à, à tester et à évaluer, euh, euh, à évaluer cette synthèse vocale. Donc Je les remercie chaleureusement. Et enfin, bien sûr, euh, remercier nos partenaires institutionnels sans qui ce projet ne verrait pas le jour. Et en premier lieu, la Communauté de travail des Pyrénées qui nous fait confiance via, via le, donc ce, ce dispositif euh, financier transfrontalier et également les régions Nouvelle-Aquitaine-Occitanie le département euh, des Pyrénées Atlantiques, le département de Haute-Garonne qui nous a aussi appuyé dans la construction de ce projet, et ainsi que l'Office public de la langue occitane. Voilà, donc je passe, pas plus longtemps parce que je crois que je peux être même dépassé le temps imparti, et je passe de suite la parole à Yoshu qui va donc euh, euh, parler au nom d'Elouillard de euh, qui a été le, on va dire, le partenaire technique du développement qui nous a fait un véritable transfert de technologie euh, et, et en même temps a développé euh, cette technologie, on va l'améliorer pour la langue basque. Gracias, Benazet. Adiós, que es un placer de mayor per ti per l'organització la organización que representa de asistir uh, a aquesta presentació y de participar activament al desenvolupament de la sintetización de de las suas variedades Gascuno y Bonsoir a todos. Es un enorme placer por mí y por la organización que ya representa de asistir hoy a esta presentación y de participar activamente al desarrollo de para por Occitán en la variante Gascun y Languedociano. Muchas gracias a toda la equipe técnica eh, del Congreso. Es un placer para, para el UYAR, para la Fundación UYAR, asistir y acompañar a lo congres en, en la presentación del sintetizador de voz para el occitano de las variantes eh, del Gascón y, y del Languedoc. Un placer ver cómo dos lenguas en proceso de revitalización se ayudan mutuamente y mejoran eh, su salud eh, digital. En un mot, c'est un plaisir de la part de, de la Fondation Elouillard de voir comment deux langues qui sont proches de langues voisines peuvent s'aider euh, mutuellement pour être revitalisées via le numérique. Et je crois que c'est un jour eh, muy, très muy important eh, pour plusieurs raisons. Une de ellas est parce que l'occitanien est cogiendo la ola de l'intelligence la, de la eh, artificielle. En deuxième, Porque va a ayudar al occitano a estar presente en las esferas más avanzadas de la sociedad y en el ecosistema digital. Y por último, y no el menos importante, porque dignifica y prestigia el occitano a sus hablantes y a, todos los, eh, y a todas las organizaciones comprometidas con el desarrollo del occitano. Donc uh, très heureux aussi de prendre la la vague de l'intelligence artificielle ensemble, et que au-delà du simple enjeu technique, c'est toute une dignification des, euh, des langues euh, appelées minorisées qui euh, retrouvent une place euh, importante grâce au numérique aujourd'hui. Quand nous commençons à collaborer entre le Congrès et la Fondation El Ullar, creo je crois que nous ne no nous imaginions de toute façon el desarrollo y la evolución que tendría que tendría este proyecto. Y teníamos una intuición que era que el desarrollo de, de la euskera eh, ayudaría a su desarrollo al occitano, pero también eh, tengo que decir que nosotros también hemos aprendido mucho durante durante este proceso. Eh, y el desarrollo mm, de las lenguas en el ámbito digital eh, no solo es importante, eh, es imprescindible. Et si le faisons juntos, nous arriverons plus loin. Donc euh, même si dans les objectifs de base des Louillards, il n'était pas euh, anticipé de pouvoir travailler avec des acteurs euh, pour l'Occitan, euh, ça a été une, une, une, une bonne surprise quelque part, et euh, qui leur a permis non seulement de faire avancer notre langue, mais aussi d'apprendre eux-mêmes euh, grâce à ce partenariat, et euh, qu'ils il, qu attendent donc de, de pouvoir développer, d'aller encore plus loin. Euh, ensemble sur euh, divers projets. Merci, merci beaucoup. Merci, Yoshu, pour parler. ce mots d'introduction. Et oui, effectivement, on était loin d'imaginer ça euh, il y a 5-6 ans. <rire> euh, je confirme. Alors, euh, je vous présenterai ben, de suite dans le dur. Là. Euh, on va présenter cette ben, synthèse vocale. Et bon, ben, Or, tu vas nous en parler maintenant. <rire> Donc, euh, alors. Comment ça marche, cette synthèse vocale Alors, euh, je vous ai fait euh, un petit schéma pour expliquer euh, un peu, pour vulgariser la chose. Euh, la synthèse vocale ça fonctionne. Je vais vous montrer ça. Alors, en fait, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, euh, on lui donne des, des données d'exemple pour lui dire ce qu'on veut. Grâce à ça, elle apprend et après, elle peut refaire toute seule. Donc, euh, en gros, dans notre cas, on voulait lui apprendre à transformer le texte en voix. Donc on lui a donné des, de, des données d'exemple avec une phrase écrite et un fichier audio en face. Elle a mouliné tout ça avec son algorithme et elle s'est sortie un modèle de synthétisation. C'est un modèle qui explique comment on passe du texte à la voix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut synthétiser, on lui donne une phrase. Elle utilise ce modèle qu'elle s'est créé pour fabriquer la voix à partir de ça. Oui. Alors on dit que Demande beaucoup de données, faut, je crois que le terme utilisé c'est la nourrir. Avec quoi on la nourrit Alors on la nourrit avec euh, ce qu'on va à la sortie, dans notre cas donc des, des phrases avec la version écrite et la version audio. Il en faut des très grandes quantités, en fait mais plus il y a de quantités, mieux euh, l'intelligence euh, artificielle peut se faire une idée de comment ça marche. Et donc plus on aura de qualité à la sortie. Euh, dans notre cas, euh, on nous avait dit qu'il fallait 25 heures, on a fait le pari qu'on pourrait y arriver avec un peu moins qui sont les données de l'Occitan. alors petit spoiler, c'est un pari qui a réussi. Oui. Et, bon, et du coup, une fois qu'on a entraîné l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, quand l'intelligence artificielle est entraînée, elle, le modèle est prêt, donc euh, on n'a plus à, à faire euh, grand-chose d'autre que lui donner ce qu'on veut en entrée, donc on, on lui donne la phrase écrite et elle sort euh, le fichier audio sans avoir besoin de recourir de nouveau aux données qu'on avait fournies là pour l'entraînement. Alors justement, on dit toujours, ben, là, je reviens, l'intelligence art artificielle nécessite beaucoup de données, l'Occitan fait partie des langues dites peu dotées euh, en termes de, de ressources numériques, comment est-ce qu'on fait on a, on a fait, mais comment on a fait Alors effectivement, c'était un des défis. Nous, on avait plusieurs défis. On avait celui de la variété, on avait euh, le, le défi d'être une langue peu dotée et euh, le défi, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, de, de la prise en compte des noms propres français notamment. Et on a trouvé une solution qui permettait de répondre à tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'on est passé par euh, la phrase phonétisée. Au lieu de donner à l'intelligence artificielle une phrase écrite directement, on a donné la phrase en alphabet phonétique international et ça permet de, de réduire le risque d'erreur. Euh, C'est-à-dire euh, déjà ben, un mot très rare qui, risquait, qui a une prononciation spécifique et qui risquait de ne pas apparaître dans les données d'entraînement. Euh, vu qu'on donne directement sa prononciation spécifique, la synthèse vocale ne va pas faire d'erreur en le prononçant. Et autre chose, ça permet d'optimiser vraiment les données qu'on a, c'est à dire qu'il euh, y a un son, une lettre. Donc, le fait que la lettre S se prononce ce, elle l'aura vu beaucoup plus de fois que si on était dans un cas où le S se prononce des fois ce, des fois ze. Donc, elle apprendra beaucoup mieux. D'accord. Et Alors, cette synthèse vocale, on va le voir après. Elle a la particularité de, de, de proposer deux variétés de l'occitan, le Gascon et languedocien, que en tout cas, nous, au niveau du Congrès, enfin, on a souhaité euh, euh, traiter de cette manière là pour pouvoir couvrir l'ensemble du massif pyrénéen qui est concerné par le, par le POCTIFA. Euh, nous, du coup, comment est ce qu'on a géré ça dans la construction de la synthèse vocale? Alors, on n'a pas eu trop de choix. Il a fallu faire deux synthèses vocales, en fait, bâtir deux logiciels différents parce que les variantes se prononcent trop différemment pour qu'on puisse utiliser les mêmes données pour les deux. Donc, on a développé. Euh, de logiciels, ce qui veut dire ben, deux fois moins de données pour chacun et euh, deux fois plus de travail. D'accord. Il y a autre chose aussi qu'on a, qu a géré euh, et qu'on a voulu mettre en place dès le début, qui était la gestion de l'environnement linguistique français, puisque l'occitan est une langue qui évolue euh, dans une diglossie avec le français, et dans une perspective d'usage de ces synthèses vocales, par exemple dans les transports publics, on ne voulait pas se retrouver avec des restitutions contre-productives de prononciation, de, de places ou de noms de rues euh, avec un, un scientifique ou un homme politique français, ou y compris pour lire des, des, des sites internet. On a traité ça, est-ce que tu peux expliquer comment Alors, ben, Le passage par la phonétisation a permis justement de gérer ça. Euh, le, on a constitué des bases d'exception avec la prononciation des principaux euh, noms propres en français, des noms de lieux, des noms de personnes notamment. Et euh, là, vous le voyez sur l'exemple, sur le diaporama, on a François Mitterrand qui est phonétisé comme il faut. Après, on a le problème des sons qui n'existent qu'en français et pas en occitan. Euh, en l'occurrence, on a le « 1, mais il y a le « n, le « e ». Donc, il a fallu aussi... Euh, enregistrer ces sons-là de, man de manière avec suffisamment d'occurrence pour que le, la synthèse vocale puisse les fabriquer plus tard. Donc, en plus d'enregistrer en Occitan, on a enregistré entre une heure et deux heures de français pour qu'elle sache aussi prononcer les sons que lui donnait le phonétiseur et qui était spécifique au français. Alors pour le détail, les nasaliser les « 1 et les « on » ont été prononcés avec, enfin, avec l'accent occitan pour le coup. Avec l'accent occitan, <rire> ça nous paraissait <rire> le plus logique. On voyait mal un occitan se mettre à parler avec un accent qui était euh, d'un autre territoire. Merci Or. Et là on va passer la parole maintenant à Michael, qui donc lui, comme je disais, est à la chevrière du projet et qui va nous, ben, nous raconter comment, euh, ben, comment s'est déroulé le processus de cette construction de synthèse vocale. Alors euh, comme vient de nous dire Or, euh, on, on parlait des, des exceptions, donc la base des las exceptions de la comme la Zabets. Euh, il s'agit en fait euh, d'une part, euh, comme on vient de voir là pour les noms propres euh, français, mais ça va beaucoup plus loin comme vous voyez. Euh, nous avons les symboles parce que tout ce qui est de l'information écrite comme les pourcentages ou les euros avec le symbole, il faut que ça, ça puisse être lu. Mais euh, qui dit symbole dit aussi euh, par exemple les chiffres arabes ou romains. Et en, en pensant évidemment aux ordinaux aussi, avec le n ou le a à la fin, il faut penser aussi aux dates, aux abréviations, aux unités. Dire 15 m et 9 h, c'est une chose. 15 mètres et 9 heures, c'est quand même plus précis. C'est ce qu'on recherche. Euh, c'est ce qui a été pris en compte euh, avec tous les symboles que j'ai donc eu à lister aussi bien en gaz qu'en langue de sien. Donc ça, c'est d'un point de vue symbole, mais il y a aussi euh, des spécificités à la langue donc à savoir que euh, le R et le N sont muets euh, principalement en Occitan, sauf euh, un certain nombre d'exceptions qu'il a fallu euh, lister. Euh, et on ne voulait pas se retrouver avec hélicoptère et "gluté", mais bien hélicoptère et gluten. Euh, C'est aussi le cas, bah, pensez au verbe conjugué, surtout la sixième personne du, du pluriel, avec le N qui devait être euh, bien sonore, mais aussi euh, les mots composés, et comme vous voyez, il y a aussi d'autres spécificités, à savoir les mots d'origine étrangère, euh, même si on pouvait euh, adapter la graphie western avec un accent grave en occitan, on ne pouvait pas euh, accepter euh, Bester, il fallait western. Donc il a fallu également les lister. Mais comme nous disait Or très justement, il y a aussi tout ce qui sont les noms, les toponymes, les, pardon, les patronymes et les toponymes de toute façon en français des communes occitanes pays et capital, pour avoir notamment des phrases de GPS qui puissent être euh, cohérentes et qu'il y a... Euh, ben, notre langue occitane, justement, a très souvent de, de l'alternance codique euh, pour ce qui est des, des patronymes, qu'on on parle en occitan, hop, tout un coup on passe au code français et on repasse en occitan. Il fallait absolument le, le prendre en compte. Et euh, donc on ne pouvait pas entendre euh, la place Beaubais euh, il fallait bien Beauvé ou encore euh, Clémenceau, et non pas Clémenceau. Et euh, c'est la plupart euh, des, des exceptions euh, que j'ai pu traiter de mon côté. Voilà. Alors à quelles exceptions a des euh, Ces exceptions, à quoi elles ont servi Elles ont servi à construire le phonétiseur. C'est un outil qui permettait de passer les phrases euh, écrites en phrases en alphabet phonétique international. Je vais vous le montrer tout de suite comment il fonctionne. Vous avez ici une phrase écrite. On la rentre dans le phonétiseur. On choisit la variété. Et le phonétiseur nous la transcrit. On obtient la phrase en alphabet phonétique international. Et c'est ce type de phrase qui est donnée ensuite à la synthèse vocale. En plus des exceptions, il a fallu constituer un corpus. Le corpus, c'est les phrases qu'on a données aux comédiens pour qu'ils les enregistrent. Donc, on a d'abord constitué un corpus de phrases spécifiques qu'on voulait mettre vraiment. Il y a eu les phrases fréquentes pour les GPS et les, et les transports en commun, par exemple, prochain arrêt ou tourner à droite. Ensuite, on a voulu faire les phrases avec tous les diphones possibles de l'Occitan, c'est-à-dire les, les suites de deux phonèmes, ba, ka, da, fa, etc. Euh, pour certaines, il a fallu fabriquer des phrases, notamment ben, pour euh, les combinaisons d'un son qui n'existait qu'en occitan et d'un son qui n'existait qu'en français. On a créé des phrases, c'était un peu des monstres, je ne vous dis pas, les comédiens ils se sont bien amusés pour les dire. Mais bon, ils y sont arrivés. Euh, et pour ce qui est du français, euh, pour enregistrer nos 1h, une heure, une heure et demie de français, on a combiné des prénoms français avec des noms de famille, puisque c'est essentiellement ça qu'on voulait que la synthèse sache prononcer. Donc... Euh, ça, c'était pour le corpus qu'on a, qu a fait manuellement. Ensuite, on a cherché à faire de la quantité euh, au kilomètre un peu. Donc, on a récupéré un corpus grâce à nos partenaires des éditions réclame c'est de la Semane, euh, d'articles de journaux et de littérature. On les a classés par pertinence avec un algorithme qui trie en fonction de la longueur moyenne pour qu'elle soit ni trop courte ni trop longue et que ce soit facile à, à lire et de la diversité phonétique, c'est-à-dire du nombre de sons différents, de phonèmes différents dans la phrase, sur le nombre de phonèmes total. Et on a récupéré les X premières phrases jusqu'à arriver à un total de 100 000 mots pour être sûr que les comédiens auraient de quoi lire tout le long de l'enregistrement. Je vous ai parlé euh, des comédiens, donc euh, je vais vous expliquer un peu comment on a choisi les gens qui ont participé à cette synthèse vocale. Alors juste avant, peut-être euh, par rapport aux comédiens, juste pour le corpus, pour dire que je peux témoigner à quel point euh, c'est un travail de moine que vous avez euh, réalisé. Peut c'est peut-être plus de la moitié du temps qu a, hein, que vous avez passé sur ça, à les récupérer, à le formater, à le, à le, à le phonétiser à l'aligner, à le corriger. Et je me rends compte que je n'ai pas oublié de, de citer Florence Marcouille et Raj, dans ma Anna, qui ont fait un travail aussi remarquable pour vous appuyer dans, dans ce traitement de corpus, qui a été un travail, de, je répète, de moine. Alors, Mickaël reviendra tout à l'heure sur le post traitement, qui a été quand même le plus, le plus gros euh, sur les intervenants. Donc, on n'avait pas de professionnels de la synthèse vocale en Occitan, forcément, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, on a pris ceux qui s'en rapprochaient le plus, en l'occurrence une, une journaliste radio et un journaliste télévision, parce que ce sont des professionnels de la voix, parlés, qui sont capables de parler longtemps sur un ton neutre. Euh, par exemple, contrairement peut-être à des comédiens de théâtre qui auraient pu avoir tendance à vouloir jouer les textes qu'ils lisaient, eux, ils sont habitués à, à un ton vraiment neutre. Pour ce qui est du studio, on a la chance d'avoir ici en Béarn, à Pontac, un studio spécialisé dans le doublage de films et de dessins animés en Occitan. Donc, c'est des professionnels de la voix parlée en Occitan et on a pu bénéficier de leur expertise pour l'enregistrement de la synthèse vocale. Enfin, on a également eu la chance d'être accompagné par Philippe Boulat de Mareuil du laboratoire LIMSI, qui est un professionnel de la synthèse vocale en français et qui est également occitanophone. Donc, ça nous faisait vraiment une très belle équipe pour cette aventure. Et je vais laisser mon collègue Michael vous raconter un peu comment se sont passés les enregistrements. Voilà, comme euh -moi. Comme vient de le préciser euh, ma collègue Or, donc effectivement, ces <coughs> euh, comédiens de la voix à qui on a demandé de parler euh, sur un ton neutre, Et ils sont bien vaillants parce qu'ils ont dû le faire pendant six jours d'enregistrement, aussi bien pour l'occitan gascon comme le languedocien, comme vous pouvez le voir. Euh, six, ou, six, euh, six jours, pardon, à un rythme d'environ six heures par jour pour chacun d'entre eux. Et ce qui nous donne euh, donc euh, une quantité totale de 10 600, euh, phrases, à savoir 7 heures d'audio en occitan gascon et de 8000 phrases, à savoir 12h30 d'audio, en occitan langue sien, ce qui nous donne euh, d'une part 5200 phrases en occitan, en gascon, et 4500 en langue sien. Et pour ce qui est du français, l'espagnol, les phrases mixtes et les non-mots, un nombre assez équivalent, à savoir 3000 pour le français, 40 pour l'espagnol, environ 140 entre 140 et 200 pour les phrases mixtes avec des phonèmes justement un peu étranges qu'il fallait prendre en compte. Donc même si ça peut donner la sensation d'avoir un nombre assez euh, important de différence entre 7h et 12h30, il faut savoir que pour le Gascon, euh, c'était déjà la, la première, c'était celle de test, et donc euh, on était encore en balbutiement euh, technologique, euh, le temps de s'installer. Le type de phrase n'était pas exactement le même, c'était beaucoup plus euh, des, des phrases plus courtes pour le Gascon, et donc plus de pauses, donc pour un même temps de travail et moins de temps euh, au total, et peut-être une euh, certaine vitesse d'élocution qui pouvait être légèrement différente, mais au bout de 6 euh, heures par jour euh, pendant 6 jours, ça marque une différence, mais vous verrez que pour le résultat qualitatif, euh, ça n'a pas eu d'incidence euh, majeure, euh, quoique on, on pense à des solutions pour pouvoir compenser, voire... Améliorer que l'on verra euh, par la suite. Une fois récupéré toutes ces données audio, on a de très gros fichiers avec peut-être 50 phrases qu'il m'a fallu donc euh, découper, le découpage de douze sons, comme avait Sakiou. Euh, là, ce sont euh, quelques exemples de fichiers, mais pensez bien qu'il y en a au total environ 20 000. Il a fallu euh, donc du temps, bien vérifier que le début et le fin de phrase, pour une phrase, un fichier, le début et la fin soient bien marqués, qu'il n'y ait pas de troncature, que le résultat soit un minimum qualitatif et homogène. Et puis ensuite stocker euh, toutes ces phrases, et euh, on avait donc tous nos fichiers audio propres, nets. Euh, une fois tous ces fichiers audio euh, propres et nets, euh, il m'a fallu revenir sur justement le, le corpus écrit que l'on a fait enregistrer, euh, donc aussi bien à Dommenger comme à Clamence. Alors comme vous pouvez voir, la correction de la phrase des escritus, Ici, cette correction, il s'agit non pas d'une correction grammaticale, j'attire votre attention, mais bien d'une reformulation des phrases écrites pour euh, ce qui a été dit, euh, ce qui a été enregistré par la voix, euh, correspondent exactement à ce qui a été dit. Euh, techniquement, euh, oui, ils savent parfaitement lire euh, l'occitan, mais au bout de 6 heures, faites-moi confiance, vous sautez un S, vous sautez un mot, euh, vous euh, avez peut-être une petite particularité de prononciation qui m'a fallu retoucher. Vous pouvez voir, par exemple, dans la 3541, le « ame catar receptius », qui devrait être « am ». Et pour ne pas faire comprendre à la machine que le B final se prononce « e », il m'a fallu le reformuler. C'est plus une reformulation qu'une correction. Ou encore, dans la 3543 que vous avez à la fin, Nakabu Andune Sazu, euh, même chose, Andune, normalement c'est une qui se prononce Andune, qui est parfaitement juste, mais encore une fois, on ne voulait pas enseigner une chose à la machine qu'elle aurait pu déduire que le B final se prononce D entre deux mots. D'où cette reformulation euh, qui m'a pris, justement, mais comme nous précisait Benazet, un temps euh, fou, parce que c'est phrase par phrase pour un total de 20 000 fichiers. Donc euh, pensez bien que cette reformulation, il a fallu une certaine minutie et qu'ici, ce n'est pas tellement la grammaticalité qui compte des phrases, mais vraiment le pur graphiphonie. Et euh, donc, euh, c'est vraiment des données pour euh, lisser, pour enregistrer la machine. À savoir que ce que va sortir la synthèse vocale, ce que vous allez entendre, c'est le fruit d'une part de la phrase. Euh, originelle, qui sera écrite, dont on n'a pas la main dessus, et ensuite le passage par notre phonétiseur. Notre phonétiseur, donc développé par euh, ma collègue, et par Or, euh, lui, il est complètement normalisé et il sortira les sons, euh, donc, comme on est en, en droit d'attendre, euh, complètement euh, normalisé euh, Et euh, justement, toutes ces données, euh, une fois qu'elles étaient bien lissées, euh, question audio, que c'était propre, bien découpé, même chose pour euh, l'écrit, que c'était reformulé comme il fallait. Donc on avait les fichiers écrits et les fichiers audio. Qu'est-ce qu'il a fallu les faire Eh bien, il a fallu les donner à la machine. Donc alimenter la machine. Et ça, c'est la partie de Yoshu, euh, mon collègue, euh, qui euh, va vous en dire plus sur le côté plus technique, un peu plus pointu, euh, justement, euh, de l'intelligence artificielle appliquée aux langues. Comment vient Ha dicho eh, Micael, eh, los, los avances que se han dado en, en inteligencia artificial han sido eh, inmensos gracias a, a, lo, a la utilización de redes neuronales profundas que son, al fin y al cabo, simulaciones matemáticas de, de cómo creamos eh, el lenguaje. Eh, y hemos pasado de utilizar eh, sistemas eh, concatenativos y paramétricos a utilizar eh, redes eh, neuronales eh, eh, profundas, es decir, las últimas técnicas más avanzadas que había en la literatura eh, científica. Oui, donc il y a eu un véritable pas qualitatif qui a été donné en technologie, puisque comme vous pouvez le voir sur la présentation, euh, nous sommes passés de technologies euh, d'avant 2015 qui étaient des systèmes euh, par règles concaténatives paramétriques à euh, véritablement des réseaux neuronaux qui ont besoin de beaucoup de données et qui ont des résultats largement meilleurs. Sistemas de eh, si escuchéis sistemas de síntesis de voz que se hacían con, eh, con técnicas anteriores la voz suena más, eh, más artificial y con los sistemas de, de redes neuronales la, eh, la, las voces son de mayor calidad y, de, y más y más y suenan más, más naturales eh, empezamos a utilizar redes neuronales eh, profundas eh, a través de de leer y de investigar técnicas que, se había, que, había, utilizado, que había utilizado Google como, como eran eh, modelos como WaveNet y Tacotron. Con, ut, empezamos a utilizar esos sistemas y ya dimos un segundo paso para utilizar ya sistemas más avanzados como eran eh, Tacotron 2 y WaveGlow de, de NVIDIA. Donc, si euh, avant, euh, avec les anciennes technologies, les voix étaient euh, beaucoup moins naturelles, beaucoup plus métalliques, euh, justement, avec les avancées qu'ont pu faire notamment Google avec le Tacotron 2 et le Wave de NVIDIA, euh, c'est cet avantage. Ce sont des technologies qui sont euh, en licence libre. C'est ce à la base de notre philosophie au Congrès. Euh, on a pu avoir donc des résultats euh, largement meilleurs. Et euh, donc, c'est euh, ce sur quoi on a parié pour développer euh, cette synthèse vocale en occitan. Eh, Les références anteriores que teníamos en la literatura científica étaient que se necesitaban unas 25 heures, alrededor de 25 heures, pour obtenir un synthétisateur de voz de calidad. Eh, sin embargo, il était difficile de conseguir 25, 25 heures et nous commençons avec. Con menos ya ya lo han explicado eh, Aure y, y Mica anteriormente y la sorpresa fue que con menos horas, con alrededor de 7 eh, horas en el caso del Gascon, pues ya la calidad era era, era muy buena como podréis comprobar eh, ahora mismo. Voilà, euh, c'est que l'état de l'art en matière de synthèse vocale préconisait donc un minimum de 25 heures de, de données. Euh, aligné ce qu'on euh, qu n'avait pas pour l'Occitan ni Gascon ni Languedocien, mais qu'avec euh, le, le type de données que, que l'on avait, malgré tout, euh, ça, en utilisant cette technologie de réseaux neuronaux, les résultats nous ont semblé euh, euh, bon, très bons, voire euh, encourageants, et que nous allons voir euh, par la suite. Mais euh, avant, euh, justement... Euh, euh, il faut savoir un petit peu euh, comment est-ce qu'il y a vraiment sous le capot. Alors là, vraiment, on est dans la carte mère. Euh, les, les modèles que nous avons entraînés euh, de WaveFlow. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, techniquement, Yoshu? Le synthétiseur de voz se développe en deux phases. En une première phase, se fait une conversion de texto ou phonèmes à spectrogrammes que son representaciones gráficas de, de, de un sonido, digamos, y en una segunda fase se hace eh, el desarrollo del de, de de, paso de ese espectrograma, de esa representación, al audio. ¿Mm? Esos son los dos eh, pasos que se, que se ponen en marcha y en, y en, el pre, eh, en la primera fase se utilizó Tacatron 2 eh, como, como red neuronal y en la segunda fase WaveNet, eh, de de NVIDIA. Donc, comme vous pouvez le constater, euh, deux étapes principales. Donc, passer le texte ou des phonèmes par euh, le, le tacotron, le tacotron 2, qui puisse le convertir en spectrogramme, euh, qui est en réalité la, la représentation visuelle de ce qui est un signal euh, audio. Et donc, le euh, spectrogramme donc, a été entraîné, enfin, le tacotron a été entraîné avec euh, nos données, avec les données du Congrès, donc bien lissé, euh, aussi bien l'écrit que l'audio. Et ces, tous ces spectrogrammes euh, passés ensuite euh, par le WaveNet, euh, WaveGlow, qui euh, retransforme ces, spectro ces spectrogrammes, euh, ces signaux, en euh, signaux audio, donc euh, ce que l'on a en sortie euh, donc, de tout dispositif, que ce soit téléphone ou ordinateur. Pour le eh, premier passage, les heures que tenions étaient suffisantes. Sin embargo, para el segundo paso, el paso de electrogramas a audios, eh, las horas que teníamos no, no eran. ¿no? Sin embargo, con los datasets que teníamos en otros idiomas y, y con las bases de datos que teníamos de, de uso, eh, hicimos un reentrenamiento, es decir, se puede decir que se hizo un transfer learning y conseguimos unos resultados eh, muy muy buenos. Voilà. Si pour la première partie, euh, avec les, le nombre de données qu'il y avait pour le congrès, euh, c'était suffisant pour euh, donc transformer en spectrogramme, euh, ce n'était absolument pas le cas pour la deuxième partie, euh, donc de spectrogramme à signal audio. Euh, mais heureusement qu'on a pu faire un transfert technologique euh, qui existait sur d'autres langues, euh, qui, qui savaient donc, euh, transformer un spectrogramme euh, en signal audio. Et euh, c'était à base de tests qu'il a fallu voir si le rendu était acceptable. Euh, et euh, donc, euh, toute la, la machine a été entraînée euh, avec cette technologie-là. Et ensuite, c'était à, à nous de tester si euh, donc, le résultat serait acceptable. Et ce qui nous fait arriver justement euh, à l'étape la ratio, à savoir euh, l'évaluation parce qu'une chose c'est de faire un joli outil comme nous l'avons fait, il est évidemment parfait et impeccable. Non, absolument pas, hein. nous avons justement procédé de façon euh, euh, complètement standard euh, d'évaluation dans la recherche, comme euh, précisait Benazet, euh, un, un processus d'ailleurs qui a été euh, primé euh, donc, euh, de façon internationale. Euh, comment se passait cette évaluation eh C'était très simple, c'était faire écouter un panel de 100 phrases en aveugle, euh, par environ euh, 40 testeurs, on va dire au total pour Le Gascon et Languedocien. Et euh, on voulait justement euh, voir la différence de perception entre les phrases lues par le locuteur et les phrases synthétisées par notre euh, euh, technologie euh, Boots et euh, voir les, les notes qu'elles obtenaient, à savoir qu'on avait posé euh, trois questions aux, euh, aux évaluateurs, à savoir, euh, globalement, si vous trouvez que la phrase est correctement prononcée, donc euh, là, on est complètement sur la graphiphonie. De, deuxièmement, si euh, elle était suffisamment fluide et naturelle. Donc là, on regardait la partie euh, de l'intonation, euh, la prosodie, si elle était correcte. Et enfin, un troisième point qui était plus technique, surtout pour la première évaluation, s'il y avait un souci technique particulier euh, grave, du type une phrase tronquée, un blanc ou euh, du, du charabia. Euh, et le, le tout... Euh, présenté sur une, une interface web développée par Elouillard euh, pour présenter ces phrases de, de façon complètement aléatoire pour assurer justement ce test en aveugle. A savoir que ce, cette étape-là était com complétée par une enquête qualitative. Alors avant d'en arriver justement euh, aux données euh, chiffrées, euh, il faut savoir que la première partie, la partie pour le GASCON, on a, testé, on a profité de l'évaluation pour tester deux autres méthodes de synthétisation. Donc ils avaient un total de 400 phrases à évaluer. Et euh, c'est cette démarche-là qui a été donc, primée euh, à Elrec euh, la commission d'évaluation des technologies de, de la parole. Ce que l'on recherchait vraiment, avant de vous montrer le, les chiffres, c'était euh, cette différence de perception entre voix naturelle et voix synthétisée. C'est là euh, que donc, nous vous avons préparé cette petite infographie. Euh, donc, euh, en bleu et orange, ça concerne la première question et jaune et vert la deuxième, à savoir euh, d'abord la correction et de notre côté, l'histoire de la fluidité, la, part, la troisième question technique étant surtout utile pour le premier test. Et euh, on peut euh, observer ici que, notamment pour le languedocien, donc en bleu et en jaune, la différence entre voix naturelle et voix synthétisée par notre panel des testeurs était extrêmement faible. Ça veut dire que la voix synthétisée était très proche euh, d'un locuteur. Donc on, on en est particulièrement heureux. Et le résultat est un petit peu moindre, on peut constater euh, pour le gascon. Euh, ce qui peut notamment s'expliquer probablement par le nombre d'heures un petit peu moindre et que l'on pourra compléter avec un nombre d'heures euh, complémentaires euh, pour réentraîner, améliorer, ré améliorer euh, la qualité euh, et la naturalité et la correction de, euh, de la synthèse vocale en gascon. Euh, de plus, euh, en plus de ça, euh, ne, les enquêtes qualitatives, donc euh, après euh, simplement mettre des chiffres, beaucoup de testeurs aiment préciser euh, ces données-là, justement, euh, ça nous a permis de, de noter beaucoup d'ajustements euh, des éléments que nous pourrons toucher euh, et euh, comment dire, régler suffisamment vite, notamment dans le phonétiseur. Euh, et euh, ça nous donnera encore une bonne marge de progression sur, euh, sur laquelle bah, nous reviendrons un petit peu par la suite. Voilà. D'accord, donc du coup, là maintenant, euh, si on subit le programme, ça va être la démonstration. Voilà, donc la démonstration sur la, alors, la plateforme Boots, euh, qui sera mise en ligne à la fin de la présentation, que vous trouverez à l'adresse boots.eu, v-o-t-z.eu. Et donc, Michael va nous faire une première démonstration de toutes les capacités voilà. et fonctionnalités. Voilà, vous avez donc euh, face à vous de la plateforme euh, Boots, vous avez un menu avec tous les crédits, euh, vous pouvez l'avoir évidemment en occitan ou en français. Et donc nous avons les deux variétés disponibles, occitan-gascon et languedocien. Et sans plus attendre, donc, nous allons écouter ce qu'elle a à nous dire. On va déjà voir si elle a été bien polie. Hein euh, voyons voir donc, cette première phrase historique. Donc là, je rentre du texte on pourrait très bien le copier-coller. Je viens de le rentrer. Je clique sur synthétisa, synthétiser. Donc, ça va interroger notre phonétiseur et évidemment le, la machine des réseaux neuronaux qui, va, qui est en train de charger, de créer un texte synthétisé. Je vous propose d'écouter. la donc on peut penser qu'elle est assez polie. Donc pour euh, retirer le, le petit bruit de fond qu'on a pu entendre, on réécoute. Donc on peut dire officiellement que nous avons une synthèse vocale polie. On va savoir si elle est aussi polie en gascon qu'en langue de sien. Alors, mais, euh, donc, je parle sous le contrôle euh, de ma collègue de, de Narbonne, hein, qui, euh, qui va me corriger si je commets le moindre impair. Linguistique, c'est bien la première. Voilà, synthèse buccale. Attention, hein, voilà. Hein, il faut bien faire attention. Attention, on n'est plus en Occitan gascon, mais bien en Occitan lengodoucia. On clique sur synthétisa. Euh, même pro procédé. Donc euh, chargement. Plus la phrase est longue, plus le chargement est long. Mais vous voyez ici, ça va suffisamment vite. On écoute. Adiciats suibuts. La première synthèse buccale est noutcita. On en entend ici donc la voix masculine Clamensalette et la voix féminine de Doumenge Lecchiona. Donc euh, voilà l'idée principale. Euh, donc, après des phrases de salutation euh, poly, je vous propose euh, d'écouter quelques petits euh, tests euh, pour vous illustrer les utilisations, ah oui, pardon, les, les utilisations classiques qu'on peut faire d'une synthèse vocale à savoir la typique phrase que l'on peut avoir dans l'autobus, dans les transports publics, pour annoncer bien, la bienvenue, la, la direction, ce qu'on peut avoir sur tout type, sur le tram, etc. On écoute. la place Georges J'attire votre attention sur la réalisation des chiffres et donc la fameuse alternance codique avec les français. de la place Georges Clemenceau. Et non pas Jeur Clemenciao, qui n'aurait été complètement incompréhensible. Voilà. Euh, qui dit euh, donc autobus euh, dit transport. Qui dit transport dit euh, également GPS. Donc en GPS, on va faire le GPS gascon. on va euh, voyager dans une ville et on va voir si ça fonctionne aussi bien pour le gascon que pour le languedocien. Comme vous pouvez voir, il y a une petite unité. Tendez bien l'oreille. À trente-cinq mètres après la carrière Marie Curie, Birats a cap à la biengu de Vincent Oriol. Donc, nous avons bien 35 mètres et non pas 35 m, déjà d'une part, et on réécoute euh, bien le nom français à la à fin. À trente mètres après la carrière Marie Curie, Birats a cap à la biengu de Vincent Oriol. Voilà. Si on aurait pu euh, attendre Binsen, alors euh, évidemment, Binsens en, en occitan, là, c'était écrit en français. Euh, si on est habitué à Vincent, ça serait étrange d'entendre Binsen. Euh, donc, on a pris en compte euh, cette alternance-là. Après, euh, qui dit euh, prise en compte du français dit prise en compte euh, également des spécificités euh, occitanes. Euh, ici, euh, nous allons prendre une phrase qui prend euh, deux traits euh, typiques euh, occitans, à savoir le triftong et le h gascon. On écoute. Donc, cette réalisation, on y a été quand même plutôt attaché parce qu'on a bien du triftong et du ha qu'on voulait bien réaliser. On écoute. Donc, nous sommes assez contents de, de ce que ça a pu donner. C'est surtout grâce à la locutrice, évidemment, qui nous a fait le travail. Je copie, colle les phrases pour gagner évidemment un petit peu de temps. Ça serait un petit peu euh, long. Je vous propose une phrase maintenant que l'on pourrait retrouver dans tout type de sites de commerce. Et où il y a souvent des symboles qu'il faut savoir prendre en compte. Par exemple, Donc on a bien le symbole de la monnaie et aussi du pourcentage qui sont oralisés. On écoute. Donc, on, on a aussi bien les chiffres que les unités qui sont pris en compte. Et euh, ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas, euh, non plus euh, les languedociens. Maintenant, si on prend un article de, de presse où il y a très souvent euh, également hein, des, des signes, des symboles comme ça euh, qui permettent de gagner de la place, du temps, etc. Voici un exemple, cette fois-ci en languedocien, avec des chiffres romains euh, ordinaux, une date, et euh, prêtez l'oreille, là, euh, tout ce que doit pré-traiter la machine, on va voir si c'est bien pris en compte. Le deuxième congrès de l'ARS se débrira le 30 de mars de 2021 à 9 euros 30 minutes. Voilà, donc les liaisons sont peut-être un petit peu proches, mais vous voyez, par exemple, l'ARS, c'est bien séparé, et non pas l'ARS. Donc il fallait aussi le prendre en compte. On réécoute. Le deuxième congrès de l'ARS se débrira le 30 de mars de 2021 à 9 euros 30 minutes. Voilà concernant les symboles, les dates. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, des possibilités de notre synthèse vocale. Et il me reste plus qu'à vous dire, non, il ne lui reste plus qu'à qu vous dire une dernière petite politesse. allez ou. Et voilà. Donc, <rire> merci. Euh, pour ce qui est euh, des exemples, on a fait un, un petit panel, un petit choix. Vous pourrez voir dès la fin de cette présentation et essayer euh, par vous-même. Nous sommes plutôt contents, plutôt satisfaits de cette première version que l'on compte évidemment améliorer petit à petit. Et notre souhait le plus cher, c'est évidemment à la moyen long terme de l'étendre vraiment à toutes les variétés de l'Occitan. Comme nous savons que c'est un enjeu sociétal pour toutes ces variétés. Alors par contre, à plus court terme déjà, d'ores et déjà dans les premiers mois, on a pensé des améliorations de prévues, notamment celle du phonétiseur, parce que nous sommes des humains. Hein, et il est possible que certains détails nous soient passés, euh, et nous comptons justement sur les utilisateurs pour nous faire des retours euh, sur des choses qu'ils auraient remarquées à notre adresse classique, euh, info@locongress.org. Euh, en, en revanche, pour ce qui s'agira des erreurs beaucoup plus rares, évidemment, il faudra une, une participation des testeurs à plus euh, large nombre pour pouvoir arriver à les détecter. Et donc, ainsi, on alimente notre base d'exception, on affine la qualité, encore une fois, grâce à la communauté, grâce à vous. Mais il y a des euh, difficultés qui sont euh, insurmontables d'un point de vue technique, mais pour l'instant parce qu'on on pourra brancher dans un avenir euh, proche ou moyen euh, un outil qu'on appelle un post tagger. C'est un outil un peu technique. Je me tourne vers ma collègue pour vous en dire un peu plus, très simplement, ce qu'est un post tagger. Qu'est-ce qu'un post tagger. Un post tagger euh, c'est un outil qui attribue à chaque mot d'une phrase sa catégorie grammaticale. Donc, ça permettra de distinguer la prononciation de certains homographes. On a en français, par exemple, le couvent et le couve. Si on ne connaît pas la catégorie des mots, il y a un risque d'erreur. Par contre, si on a un outil qui nous dit que le premier est un nom, le deuxième est un verbe, on a la prononciation correcte. Donc, on a pour projet de construire un post-tagger pour l'Occitan. Le jour où on aura cet outil, ce type d'erreur déjà sera évité. Merci. Je passe à présent la parole à Yoshu pour euh, l'étape suivante qui est, euh, comme on vient de vous le dire, que ceci est une première version et Benazet nous avait parfaitement expliqué euh, qu'en juin, euh, il y en aurait plus. Mais dans quel sens il y en aurait plus en juin um. Bueno, el, eh, la pregunta es, eh, ¿un sintetizador de voz para, para qué? ¿no? Eh, ¿Para qué podemos utilizarlo? Y, y yo la palabra que utilizaría es accesibilidad, en eh, dos, eh, dos acepciones de, de la accesibilidad. Es decir, eh, para que llegue a más gente, llega más gente eh, eh, los textos que están escritos, a través de eh, otras, otras vías de, de comunicación y accesibilidad también desde el punto de vista de inclusividad para aquellas personas que tienen dificultad de lectura eh, pues puedan escuchar y no puedan tener ningún problema para, para adquirir, adquirir toda la información que es, que es necesaria. Donc ici, le, le mot-clé de la synthèse vocale, ce que vous avez vu euh, en Occitan, c'était donc la plateforme Boot. Donc ça pourrait sembler être un gentil petit gadget rigolo, euh, admettons. Mais euh, ici, les applications que, dont vient de parler euh, Yoshu, euh, le mot-clé était donc l'accessibilité. C'est-à-dire euh, de rendre euh, vraiment disponible cette euh, synthèse vocale, qui pour l'instant n'est que sur la plateforme. Euh, comme vous pouvez voir, mais qui pourra demain euh, faire une aide à la lecture, euh, pourra aider pour les malvoyants, tels qu'on peut voir sur la diapositive, euh, rendre du texte plus disponible ou intégrer euh, à une barre euh, de, de navigation euh, classique. Se va desarrollar un, un, un API que al fin y al cabo es una, una capa que conecta la tecnología con, un, con una interfaz, lo que va a dar opción del sintetizador de voz integrarse en todos los dispositivos que, que, que se vean eh, factibles, es decir, va a estar eh, integrado en el ecosistema digital, el occitano, como antes eh, hemos, hemos comentado, y, y hay diferentes Posibilidades de integración. Una, una es, lo vamos a ver en los medios de comunicación, en las páginas web oficiales. En segundo lugar, eh, Micael también lo ha explicado en el transporte público, ¿eh? para dar eh, eh, diferentes eh, eh, direcciones. Y un tercer ámbito puede ser, por ejemplo, el turístico, el cultural, a través de audioguías eh, multilingües en, en los cuales el audioguía te dirige a eh, en occitano eh, los contenidos y a dónde te tienes que dirigir. Ici, la, la socialización, euh, c'est la clé. C'est-à-dire que ça permettra, por l'instant, d'oraliser du texte, pero euh, demain, de l'intégrer en un sistema transpo de transport en commun euh, pour entendre la langue, les, les arrêts, euh, todo ce qu'il faut savoir. Euh, mais euh, également pour les audio guides d'un point de vue euh, culturel pour les offices de tourisme par exemple c'est un plus et euh, donc les, les possibilités de, de développement euh, pourront servir en parlant de développement aux développeurs euh, des sites Internet, d'applications, qui pourront intégrer donc, ce module-là par un API, qui est un outil extrêmement technique qui permet euh, d'intégrer de façon automatique un site, cette synthèse vocale, pour euh, demain sur le site de la ville de Pau, s'il y a une association qui écrit tout en occitan, qui pourra oraliser euh, toute la description. Donc tout ça, ce sont justement des applications euh, qui sont en projection. Euh, ici, vous voyez quelques exemples euh, sur la diapositive, on, on a vu la plateforme, mais quelle, euh, quelle tête ça peut avoir, euh, in fine, euh, vraiment le résultat euh, de cette socialisation eh bien, je vais laisser euh, Yoshu le, le, à Yoshu le soin de nous montrer euh, les applications très concrètes qu'il existe pour la synthèse vocale basque qu'Elouyar euh, a développée au travers de divers médias, et je vais lui laisser ma place. Peut-être avant de dire quelques mots sur les applications concrètes que nous espérons sortir en juin. Donc, euh, il y aura une application pour les mobiles. Vous pourrez copier-coller du texte et le synthétiser sur votre téléphone. Il y aura une, un plugin pour les navigateurs. Donc, vous l'installerez et après, à chaque fois que vous visiterez un site en Occitan, vous pourrez sélectionner du texte et le faire lire. Et enfin, il y aura un module pour les webmasters, c'est-à-dire si vous faites votre propre site web en occitan, euh, vous pourrez intégrer un module et choisir à tel endroit de votre site de mettre un petit icône pour que les gens puissent écouter, même si eux n'ont pas installé le, la barre pour le navigateur. Alors, je repasse le micro à Yoshu. Okay. Um, un medio, de comunicación, eh, de, eh, un medio de comunicación de, de Luyar, que es ciencia.us, dedicada a la divulgación de la ciencia y la tecnología en, en, en Euskara. Eh, voy he entrado en una, en una noticia y lo vamos a, lo vamos a escuchar a través de, de este botón. Tecnología berriena medikuntzarako. Bimilla eta hogeita bateko ochaiaren hogeia. Iturria. TECNOPOLIS. Duela zazqui urtetik eskaintzen ditu Mondragon Universitateak tecnología biomedikoen inguruko ikasketak. biomédico biomedikoen masterra duela iru urtetik. Y a través de esta barra, pues se puede pasar de un párrafo a otro, parar, eh, elegir qué tipo de voz queremos y diferentes eh, funcionalidades. Donc nous avons une barre avec uh, plusieurs fonctionnalités pour choisir le type de voix et on peut se faire lire le site internet. Esta es la página web de, de la radio televisión vasca, atv. EIT, le el, el, el medio de comunicación más importante del país vasco. Y está el sintetizador de, eh, de Luyar, está integrado en ETB. Bimilla et bateko geit abatek Irua. irua. de Arratxaldeko ordu biaketa amabi. Gizartea. Coronavirusa. Euskadi laureun eta au sorci positivo positibo berri zenbatu ditu eta R0-ak gora egindu berriro 0, lauro arte. ENEB Euskal irrati media. Incident. Era una noticia sobre el coronavirus. ¿eh? Y aquí tenéis un ejemplo, eh, de, antes he comentado la opción de, de poder integrar en, en audioguías multilingües. ¿no? Y aquí tenéis una, una audioguía que se va a realizar en relación eh, al Camino de, de Santiago y lo vais a ver cómo, cómo se ha integrado en él un exemple d'audio guide qui va qui concerne le, le, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Santiago Bidea Aragoin Guida monumental a Santiago Apostoluaren Ilobiaren bilaketa eta Iberia Penitsulan aurkitu zeneko kondaira izan zen Europako erromezaldi bide garrantzitsuenaren eragilea. Done Jaque Por último, bueno, os enseño una, una página web, eh, desarrollamos un sintetizador de voz, un plugin para Firefox y para Chrome, para aquellas eh, personas que tenían dificultad de lectura, para, para alumnos y alumnas que tenían dislexia y desarrollamos esta, este, este componente y está descargable a través de la página web de, de la Consejería de Educación del, del Gobierno Vasco et ce qui fait faciliter la lecture et la compréhension qui ont des difficultés. Donc, un outil pour intégrer dans les navigateurs Firefox et Chrome qui permet euh, de faciliter la lecture pour les, les personnes qui ont des difficultés, comme des personnes dyslexiques ou des choses comme ça, qu'on peut télécharger sur le site du gouvernement basque. Voilà, donc euh, c'est ce genre d'application dont nous disposons. Pas euh, encore euh, tout de suite, euh, maintenant en février, mais qui seront disponibles euh, dès le mois de juin, donc euh, vers euh, mi-juin. Et ce sont des applications extrêmement concrètes. Euh, on a vu la presse écrite, on a vu la presse orale, on a vu même l'aide... Euh, pour l'éducation, euh, la dyslexie et euh, évidemment le côté touristique euh, qui permet donc pour les audioguides de, de se développer. Euh, nous avons fait un petit peu le, le tour euh, donc des applications, de tout ce qu'il fallait. Je redonne la parole. Oui, alors, oui alors, effectivement, ça ce sont des applications qu'on aura l'occasion de présenter. Alors la date c'est le 17 juin à Pau. On, on présentera ces applications concrètes avec euh, l'accès euh, clairement que les gens pourront utiliser, donc vous avez bien compris que c'est à la fois les applications grand public qu'on pourra utiliser sur des formats standards comme des navigateurs, euh, mais également, je trouve que là, ce qui est extrêmement intéressant dans, ce, dans ces développements, ce sont les API. Il hein. faut comprendre que les API, ce sont euh, c est, c est des portes d'entrée qui permettent d'accéder euh, à distance en fait à la synthèse vocale du Congrès. Ça veut dire que si demain, une entreprise souhaite développer, je ne sais pas, par exemple un GPS, une société qui un GPS, souhaite utiliser à Occitan, pourra le faire parce qu'elle pourra se connecter à distance à l'API euh, Occitane du Congrès. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très très important, euh, qui change beaucoup de choses, et d'ailleurs à ce sujet, euh, Linguatech, c'est euh, dans l'essence même du, du, de, de ce projet, c'est de diffuser ces technologies largement euh, dans la société, dans les entreprises, dans les institutions. Donc s'il si y a... Euh, voilà, nous un euh, S'il y a des gens qui... Euh, S'il y a des envies dans, les, dans des offices de tourisme, dans des institutions, dans des, dans des sociétés de transport public, même si c'est début, ça qui roule à hydrogène, on prend aussi. Euh, si vous êtes intéressé, euh, nous sommes tout à fait euh, euh, comment dire, euh, proactifs et disposés à travailler euh, pour pouvoir déployer cette technologie au sein de, de votre, de votre entité. Voilà. Alors... Je ne sais pas, euh, comme c'est un petit peu aussi improvisé euh, au niveau de, de la technique, euh, est-ce qu'on a des retours euh, en termes de questions Est-ce qu'on voit quelque chose ou non alors, nous avons des félicitations, beaucoup oui. de OSC, euh, Oscar Bell. On vous remercie euh, vraiment chaleureusement bah, de nous avoir suivis, puisque c'est un format un, un petit peu long, nous en sommes conscients. Mais c'est une première qu'on avait très, très, très envie de, de partager avec vous. Nous sommes en train de voir si on peut accéder euh, à vos questions. Euh, donc voilà, si vous pouvez euh, laisser plusieurs commentaires, vous pouvez encore en laisser jusqu'à la fin de cette présentation, euh, même si on ne vous répondra peut-être pas Complètement en direct, on le fera peut-être en différé. Euh, N'hésitez pas, hein, c'est le moment, nous faisons une présentation publique. Euh, voilà, et à nous a eu plazé, eu fiertat, qu'on dit, c'était présenté, eu synthési-boucaux, et à toute la communauté occitale. Oui, et une euh, fiertat et une soulasse, on dit en un soulagement, en tant que directeur du Congrès, c'est vrai que quand on se lance là-dedans, j'étais extrêmement enthousiaste, mais en même temps, assez euh, pas inquiet, mais en tout cas très très prudent, puisque c'est quand même pour nous l'inconnu. On ne connaissait pas cette technologie-là. Autant la traduction automatique, c'était des, des choses qu'on dominait en termes de ressources. Là, on partait carrément dans l'inconnu. Et euh, je suis très, très très agréablement surpris, et, et, euh, et, et je, trouve que je suis très fier de la, de la, de la technologie, fin de la qualité en tout cas de cette première synthèse vocale avec, comme tu disais Yoshu finalement assez peu d'heures, puisqu'on est entre, euh, entre 7 et 10 heures pour le, entre le casco et l'angelocien, ce qui finalement montre qu'avec assez peu de données, on a, on a réussi quand même à faire de, de belles choses grâce à cette technologie. Donc euh, On a quand même bien débordé sur le, le timing, mais bon ça a valu le coup je pense. De toute façon, là je pense que dans quelques minutes vous allez pouvoir tous utiliser, tester, euh, maltraiter cette plateforme sur, euh, donc, je rappelle l'adresse, l'url c'est boots.eu, donc vous pouvez l'utiliser, c'est une première version. Nous vous donnons rendez-vous le 17 juin pour la présentation de toutes les applications dans le cadre de Linguatech, c'est-à-dire la partie synthèse vocale mais aussi la traduction automatique et vous verrez aussi toutes les, toutes les, les, les, les technologies et tout ce qu'ont déployé tous nos, également nos partenaires. Linguatech, je vous rappelle, c'est un partenaire transfrontalier auquel participent bien sûr le congrès permanent en Occitane, la Fondation Elouillard, le laboratoire Clé RSs à Toulouse, Euskal Sandy à l'Académie royale de la langue basque, le groupe Icha de l'université du Pays basque et le gouvernement aragonais. Voilà. Et donc Yuki Yakabat et Keep the name usage de la synthèse Boukao des boots et Keep the name a donc Rendepe ou des recettes des jeunes à la plante à chou complète des Toulouse utis taloucita et de la zone du Pyrénées des développations de l'encastre des linguatiques. Merci à Isha. Is it?